Parcelle, bonheur, pastel de joie. Regard fond de cœur, fond de cour. La table est mise et de rôme, éclatent au fond du cœur. Ivresse au port des larmes. B'abord, toutes vous souriez. Qu'il il paraît qu'on s'aime. B'abord, toutes, on se retrouve. Rapport de Rome raccord d'amour. Black and white, tout couleur. Elle sourire fond dynamite éclat Black and white, tout couleur. Black and white, tout couleur. Lui, black ou toucher blues. Baiser de fond des éclat carmin leurs lèvres. Casse pilote, first class. Pilote first class First time card, pilote. Parcel bonheur, parcel de joie Regard fond de cœur, fond de cou La table est mise, et éclats de Rome éclatent au fond du cœur Livresse au bord des larmes B'abord toutes, vous souriez Tiens, il paraît qu'on s'aime B'abord toutes, on se retrouve R'abord de Rome, raccord d'amour Black and white, casse pilote Black and white, casse pilote Et le regard comprend Qu'il ne faut vivre qu'ici Et pêcher longs bleus Black and white, casse pilote L'histoire d'une couleur, mon plein salut le peintre Casse pilote first class First time, pilote Casse pilote pilot first class